C'est On se retrouve donc pour la partie 3 de Wildflower, euh, vous avez les deux parties euh, qu'on a déjà fait, les deux vidéos précédentes pour, pour vous présenter euh, la démo du jeu, puisqu'il n'est pas encore sorti, il sortira en 2022 mais on n'a pas de date précise, euh, donc vous avez les deux premières vidéos de présentation à la fin euh, du Let's Play, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, le petit pouce en l'air pour plus de visibilité euh, sur YouTube, un petit commentaire, je vous répondrai tout le temps. Donc, on va aller arroser euh, nos patates et après, on ira sous la trappe de mamie. Puisqu'on a pu voir dans l'épisode précédent euh, que notre grand-mère était euh, un peu euh, mystérieuse. La nuit, elle va avec des gens mystérieux. Et on a appris qu'on était une sorcière en écoutant la conversation. Donc, on va aller voir la trappe sous le lit de mamie. Il est allé où la trappe Ici. Hop, on y va. Ok, j'ai. Definitely, j'ai plus de questions que d'entendre maintenant. Est-ce que un cauldron Pas juste un cauldron, votre cauldron. Quoi No, no, I'm not a... Witch? Oh, my dear, yes, you are. No, no layperson person could make a brew like that on her first try. first try. I feel as dry as I did 50 years ago. This basement is your sanctum. Your you have your cauldron, own cauldron own of course. Oh, wait, is that, that a witch? Or, or, or, or warlock? Or... Arthur? Oh, no. <laughs> uh, no more conventional, I'm afraid. But I saw that spark of magic in your eyes the first time I held you. I've always known you would be an extraordinary witch. But the Coven needs proof before they'll accept you. Coven? Those folks in the woods, of course. They put a charm on the bramble wall. So you need a wand to open it. This is a... Uh... Alors, lire l'incantation ma... que la grand-mère nous a donnée en étant à proximité du sol argenté dans les bois, l'arbre qu'on a vu dans les épisodes précédents. OK. Donc là, qu'est-ce que c'est Alors, il n'y a rien de particulier. Ici, on a un atelier. On pourra faire une distillerie et un mortier à piton. Il faudra découvrir d'autres objets petit à petit. Bon, allez, on remonte. On va aller arro arroser les pommes de terre. Oui, hein. Donc qu'est-ce qu'on a à faire Donc des champignons, euh, montrer l'indice, hop, il s'agit du grand arbre de la forêt, ok, les patates pour tous, quand elles auront poussé là-bas, ici, euh, le riz, il faut qu'on aille acheter du riz, et il faut qu'on ramène à Bruno les poissons qu'on a attrapés. Alors on est parti On saluera les, les villageois qu'on croise, hein, bien sûr. Hein. On va essayer d'aller euh, sur la plage voir. Euh, on n'a pas vu encore le petit cabanon euh, du dernier villageois qu'on a rencontré. Alors, sur la plage, des algues, il nous faut aussi. On peut pêcher encore, mais j'ai plus d'appât. Faut d'abord que j'aille voir Bruno. Par contre, je ne vois pas pour les algues. Alors là, il y a des bananes. Hop. Des coquillages. Le petit chat. Hop. Il y en a. Petit câlin. Ça monte doucement. Hein. va falloir le caresser souvent, je crois. Alors des algues. Euh, ici, il n'y en a pas. Ah si là. Une algue. Combien on veut On veut 4. My god. Euh, ici, il y a quoi Ah oui, le, le vieux phare. Alors ça c'est quoi Hop. Pas, pas aimable est là. Alors, on va lui parler. I'd trying to farming Like I said, not so easy. Hazel's got some of the best soil on the island. Shame for it to go to waste. Look, city girl. Just water your plants and you'll do fine. OK. Bon, on ramasse ici le poquillage. Par contre, les algues, euh, à moins de les pêcher peut-être. Euh, là, il n'y a rien d'autre. Il ah, y a des petites... Euh, on ne peut pas les ramasser. On va aller voir par là-bas ça n'a pas l'air si facile de trouver des algues hein. donc là on peut pêcher là c'est le petit euh, l'ancien euh, bâtiment qui appartenait à notre grand-mère hein, où il y avait les vaches euh, le poulailler etc mais dont elle ne peut plus s'occuper on peut rien faire le poulailler non plus je pense qu'il faudra qu'on qu qu ait le marteau pour pouvoir euh, pour pouvoir faire tout ça alors est ce qu'il faut le faire nous mêmes ou pas en tout cas c'est compliqué pour les algues hein euh, là on peut pas y aller il y a un champignon donc on va quand même hop, le ramasser et on va retourner euh, à la ville pour euh, voir euh, le magasin de pêche pour lui dire ça y est on a pêché nos trois poissons et bien sûr saluer les habitants Hop. si on en croise encore faut-il que je me rappelle où est le poissonnier hein. pas gagné ça Thank you. That girl is so shy. Well, teenagers have a lot going through their heads. It's no wonder some of them deal by just not talking. Her father passing so unexpectedly hasn't helped. Okay, on va en profiter pour regarder ici. Hop, on va J'en ai trop pour l'instant, donc je ne peux pas la prendre. Alors ici ça monte plus vite avec les euh, avec les personnages du jeu plutôt que avec le chat hein. Alors, je ne sais plus où est le pêcheur uh, hop hop hop c'est fermé, ah il est là Wonderful. You, you got, got the look a of a lifelong life angler in your eyes now. <laughs> <laughs> oh, now here's a real challenge. Catching a certain fish is about the right bait, the right place, and luck. I got a hankering for some nice, fresh, striped sea bass. They're ocean fish, so you gotta go to the beach. They might go for a worm, but you'll have better luck with this. In the future, you can keep bait fish you catch. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire euh, Alors, il euh, faut qu'on aille à l'arbre. Hein. Les patates, elles n'ont pas encore poussé. Il faut qu'on achète du riz. Alors, euh, l'épicerie, je ne sais plus où aller. Euh, hop. Là, ici. Ah, c'est fermé. Ben, on va aller euh, dans les bois il faudra acheter du riz est 19h20 Et évidemment je me trompe de chemin. Il y a la petite. Est-ce qu'on peut lui parler Oui. Okay. Il y a des personnages, ça monte beaucoup plus vite et d'autres beaucoup moins. On fait pas par là. Ne va pas à la nuit dans la forêt et qu'est-ce que je fais J'y vais, bien sûr. Hop là je crois que je me fous dans un cul-de-sac exact. Ouais, pourtant la forêt, elle est bien indiquée par là. Euh, je suis là, donc non, tout droit, c'est ça. Hein. Là, je vais tout droit. Il va bien falloir euh, se mémorer euh, les lieux. Parce que ça va pas être si simple que ça. Alors, le grand arbre, il est où Le petit chat, on va lui faire un calino. Alors, le grand arbre, c'est celui-là. réciter une incantation pour avoir une baguette magique. Uh, to me. <rire> <rire> ok, on a la baguette. Il faudra qu'on la montre à notre grand-mère. D'accord. Puis les petits insectes on n'a pas encore le filet je pense par contre les champignons je n'en vois plus il faudra pêcher aussi sous sur sur les euh, sur la plage bon arrive c'est de est ce qu'on peut euh, je pense que tant qu'on ne l'a pas montré à la grand-mère, on ne hein, peut pas interagir. Ouais, on va aller se coucher ici. Il y a un champignon là. Mais je ne vois pas euh, les rouges là euh, comme on avait au départ. Peut-être attendre que ça repop. Parce que là, je n'en vois pas. On n'a quasiment rien fait là. On a juste fait la, la, la baguette magique. Hein. Parler à quelques habitants. Et la journée est déjà passée. Il faut aller au lit. À moins qu'on m'y mette de force. Je ne sais pas. Et j'ai absolument pas touché mon énergie. Hein. J'ai la barre à fond une heure et demie du matin je pense que je, elle va se lever complètement fatiguée Hop. et voilà comme, exactement comme dans ma time au portier vous tombez euh, vous tombez net et euh, ça vous met au lit donc une nouvelle journée se lève c'est le vendredi Elle est crevée. Oh, good. You're up. The mayor's called a town meeting this morning. We should get down there and see what he's making a fuss about this time. Do you think it's some kind of trouble? Ah, I really hope not, but I guess we'll see. Lead the way, grandma. Follow me. Allez. On suit notre grand-mère hein, qui marche pas très vite. Oh, okay, qu'elle m'a trottine quand même jusqu'à la mairie qu'est-ce que va nous annoncer le maire Vous voyez plus on avance dans le jeu quand même, même, même si c'est la démo plus on avance, plus il y a quand même énormément de choses à faire, il y a beaucoup de quêtes On doit rendre service aux villageois, tant qu'on n'a pas fini ce qu'on a en cours, on ne peut pas en accepter d'autres. Donc c'est assez restreint euh, au niveau des quêtes, c'est bien fait. Settlez-vous tout le monde, settlez-vous Je vous ai pour discuter un très important Il y a eu des choses très étranges dans notre ville de Fairhaven. Il y a une force à travailler dans notre communauté et je ne sais pas qui est responsable, mais qui ils sont They don't have Fairhaven's best interests at heart. Oh, I don't like where this is going. Me neither. I've seen strange lights in the forest, didn't I? Yeah. And folks in robes and masks, wandering around after sunset. Yes! Yes, good. You know exactly what I'm talking about. Wait, I'm sure there's a rational explanation for all this. No matter the cause. We must ensure our town doesn't become a home for roustabouts and unsavory types. I ask all of you to keep a sharp eye out for signs of mischief. And if you see anything, report it to me. Or me, if you prefer. I'd hate for anyone in Fairhaven to feel fearful. <laughs> I never! Mayor Otto, soft on business. <sighs> Tough in the head is more like it. Is <laughs> fancy Bridge's wife standing up there and casting judgment on others. Uh-oh. You're even better than I thought. He can't just tell people to spy on their neighbors, to be so afraid that they distrust everyone around them. Uh, maybe we could cast a good will spell to make everyone be nice to each other. I wish it were that simple. But just because you can solve a problem with magic doesn't mean you should. Thomas could use some help on his farm. I know he's got an order of beans due and he doesn't have enough plots going to make it in time. He's too proud to ask for help, though. Here, take these seeds. They should be enough to make the order. Are these magic beans? <laughs> oh, heavens no. But if you've got the means to give him a boost, it certainly wouldn't hurt. Mamie, il veut que je fasse pousser des haricots verts pour aider Thomas à honorer une commande. Ok, on va lui parler quand même hein, au sujet de la baillette. Oh de la coven. Les hey, brambles only allow friends of the coven through. So this incantation helps it to identify you once it meets you. It'll know you're a friend and let you through from now on. Say the spell when you're ready. Alors, lis l'incantation que Mamie t'a donnée en te tenant à proximité du mur de ronces dans les bois. heaven comes to you unravel your brambles and let me through oh, i j'ai well done now let's head on up. alors qui a-t-il derrière tout ça Grandma, what is this place who are these people Shh. you've got to be properly introduced Who approaches this sacred circle? I bring one who wishes to know the mysteries of this coven. Um, hi. Welcome, Initiate. Elder Hazel has told us so much about you. I am the High Priestess of this coven. Before you can join us, you must vow to never reveal the location of our circle or the details of our rights to any others. Do you promise to abide by our covenants? Sure. Um, I promise witch. Oh. incantations. Et voilà, on a fini la démon. Mais on peut, euh, effectivement, pour après être, euh, être sorcière, etc. et pouvoir continuer le jeu. J'y reviendrai sûrement dessus à sa sortie. Euh, donc, vous pouvez l'ajouter à votre liste euh, de sous-estime. Et on peut revenir, par exemple, au menu pour finir les quêtes qu'on n'a euh, qu pas encore terminées. Donc, euh, là, évidemment, c'est vous qui verrez. Vous me direz en retour, en commentaire, ce que vous avez pensé de cette démo. Donc, je vous dis à peu près une heure de jeu, hein, puisque j'ai fait à peu près deux vidéos de, de, de 30, 30 à 45 minutes. Donc, en tout cas, moi, j'adore. J'ai trouvé ce jeu super sympa, très kiwi. Euh, C'est pour ça que je vous l'ai présenté malgré euh, mon problème d'élocution euh, après l'opération. Donc, euh, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Euh, moi, j'ai trouvé ce jeu très sympa, il y a énormément de choses à faire, on a encore plein de quêtes qu'on n'a pas fait, donc là j'ai avancé un petit peu plus vite. Par contre, euh, si vous voulez euh, vraiment euh, l'avoir, il faudra attendre un petit peu. Mais en attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous allez y jouer, comment vous allez trouver les graphismes, l'histoire est-ce que ça vous hype ou pas En tout cas, moi, oui. Je vous fais plein de bisous et j'espère que cette découverte vous aura plu. Allez, bye bye